De l'adieu, de quel adieu s'agit-il En fait, il s'agit de dire adieu aux vaches telles qu'on les a connues, qui habitaient vraiment les, les villages, qui faisaient partie du paysage. Donc elles avaient des noms, moi dans ma famille, je suis une famille de, de paysans, donc elles ont fait partie de mon enfance, euh, c'est mon décor d'enfance, ces vaches. Et la vache telle que je l'ai connue est en train de disparaître. Pour devenir un pur produit industriel. Donc derrière ce constat, en fait, je me suis aussi la nourrie des travaux des philosophes et notamment d'Elisabeth de, de Fontenay qui a beaucoup travaillé les, la question animale à travers des siècles de philosophie et donc l'animal dans ses rapports à l'homme, comment l'homme au fil des siècles a construit des relations avec l'animal. Et donc un des constats d'Elisabeth de Fontenay, c'est que euh, l'animal est vers son statut d'animal pour devenir effectivement euh, donc cette euh, matière première abandonnée, euh, élevée dans des conditions indignes, clonée. Donc voilà, j'ai voulu être euh, la voix des vaches et leur rendre un hommage. Donc c'est au fil des années que j'ai découvert qu'en fait j'avais j'étais un peu le porte-parole des vaches. L'expo qui euh, sur le thème Adieu bovine euh, réunit euh, pas mal de pièces qui se sont construites euh, au fil des années. Donc des vaches en grillage, un soutien-pi, des dessins d'os, d'eau, euh, des barquettes de viande, euh, des dessins sur le thème du Minotaur, des sculptures en bronze, des sculptures en bronze et des cr cr de cristal donc une diversité de formes et de matériaux euh, donc, qui se sont, comme je l'ai dit, construits au fil des années. Euh, néanmoins, ce n'est pas une rétrospective dans le sens où c'est plutôt pour moi une œuvre processus, c'est-à-dire que euh, sur une même thématique, euh, ben, au fil de mes expérimentations, cette, cette thématique va se nourrir, s'enrichir de mes rencontres, de mes découvertes techniques, de mon imaginaire, des rencontres avec l'autre. Et d'ailleurs, dans le sens où ce n'est pas une rétrospective, c'est que pour l'exposition, j'ai réuni, j'ai fait une nouvelle installation sur le thème des eaux, des eaux de vache et des eaux que j'ai imaginées. Moi, ouais, j'essaie d'être de, de des mots. réinterpréter auprès des adultes, des enfants, des visiteurs en général. Et effectivement à travers ces mots, je traduis leurs mots, et eh ben, X, donc la souffrance animale, mais il n'y a pas que cette souffrance et que ces mots concernant le, le sort, l'évolution du sort de, de cet animal, et des animaux en général qui sont destinés à. des animaux des vaches, qui sont destinés à nous nourrir. Je suis aussi intéressée en fait sur les mythologies et euh, sur les traversées des cultures, et les deux pense, dans Alors, les, les traversées des cultures, bon, je vais beaucoup en Afrique, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et au Bénin en particulier. Et euh, donc c est, c est, ce travail nourrit aussi beaucoup dans ce, ces œuvres processus dont j'ai parlé. Donc ces échanges que je fais avec les compatriotes africains ont donné lieu à aux bar, barquettes de viande parce que j'ai constaté que la barquette n'existe pas en Afrique de l'Ouest. Et comme j'ai aussi une formation de sociologue, je me suis interrogée sur les motifs qui faisaient qu'on n'avait pas pu voir apparaître cet objet jusqu'à présent. Et euh, mon analyse, mon constat, c'est que... Ces parquets traduisent un individualisme, quand même un individualisme très forcené de nos sociétés, enfin galopant. Et euh, puisqu'on détermine à travers la parquette, on détermine les repas, on sait le nombre de parts qu'il va y avoir, les portions, le nombre de personnes qui vont manger. Et cette vision quand même de la société n'est pas celle des Africains que j'ai rencontrés, puisque pour eux, c'est vraiment la société disons, de la marmite et du partage. Et donc on mange ce qu'on a, on le partage avec les autres et la viande on va la couper en autant de morceaux qu'il faudra selon le nombre d'invités. Donc c'est pour ça que toutes ces observations m'ont amené à conclure que la barquette est un objet sociologique, que l'individualisme de notre société se glisse dans beaucoup d'espaces qu'on n'imagine même pas être tels des espaces d'individualisation. Donc, euh, donc voilà, ça c'était de traverser les cultures, et aussi euh, c'est pour ça qu'il y a des ébus, puisque les bon, troupeaux de vaches reconstituent un peu la manière d'être ensemble à travers ces sociétés, euh, des vaches de chez nous côtoyant des, des ébus qu'on retrouve en Afrique, mais aussi en Inde. Donc euh, voilà, ça traduit un peu du désir de sortir un peu de nos territoires, d'aller voir les territoires des autres. L'os animal m'intéresse, plastiquement déjà. D'ailleurs, ça donné lieu à des dessins qui sont déjà à l'entrée de l'exposition. Et euh, donc, j'ai dessiné des os dans des musées, des os d'animaux. Je trouve que plastiquement, l'os, c'est très intéressant. Mais au-delà de cette dimension plastique, il euh, y a l'idée qu'à travers cette installation, on est aussi là dans le, le, le, le futur des bâches, c'est-à-dire la vache dans son ancestralité, avec ses eaux qui sont des, des vraies eaux de vaches, hein, qui, sont des, qui ont été données par un ami qui est précieux, parce que ce n'est pas du tout évident de trouver des eaux de vache. Et donc à ces eaux, j à partir de ces eaux, j'ai imaginé le futur des vaches un produits industriel euh, qu'on fait grossir des démesurément dans des conditions atroces. Et donc j'ai inventé les eaux du futur, de la vache du futur le fémur là, qui est euh, de, de, la, de la vache de l'an 3000, peut-être même avant, et puis j'ai fait des prolongements, c'est ça des eaux, en imaginant la, la vache du futur. et j'ai présenté sur du carrelage blanc, qui est vraiment un hein, des vocabulaire de, de, de l'abattoir de la boucherie. Et le rythme qui est donné, il est inspiré quand même dans les, un langage muséographique, où quand on organise quand même des L'ordre de trouver les donc je suis partie des qu'on trouve dans les musées. Donc l'exposition à La Ferté, donc dans cette ancienne synagogue, m'a donné l'occasion de développer une expérience que je n'avais jamais faite jusqu'à présent, qui est celle d'une collaboration avec des enfants, des écoles, qui vont créer, avec lesquelles je, je vais créer des, des ateliers, donc qui vont créer leur propres vache. Donc j'ai été euh, très intéressée par cette collaboration. Euh, les enfants ont vraiment joué du jeu. D'ailleurs, parfois, le travail avait été préparé par les, les instituteurs et les institutrices. Donc eux-mêmes, les écoles ont joué vraiment du jeu. J'ai été très bien accueillie. Les matériaux étaient vraiment là pour mon travail. Et donc, cette collaboration avec les écoles a donné lieu à une exposition. de dernier pour le finissage de l'expo juste là, le 8 oui. donc où euh, je vais essayer de, de, de, de oui. joli virage, donc, en fait, les jolis villages que nous fait des enfants qui sont en papier euh, articulé, très coloré. Je vais essayer de faire comme un immense troupeau qui traverse l'exposition, donc essayer de dialoguer avec ce, ces jolis villages des enfants. Donc les enfants aussi, j'essaie de recueillir leurs sensations, leurs impressions, leurs visions de l'expo. Par exemple, ce qui m'a vraiment surprise, d'abord ils ont bien compris la thématique, et puis euh, pour eux, par exemple, si les vaches ne sont pas fermées, qu'elles sont à moitié faites, c'est parce qu'ils dit parce que les vaches sont en train de disparaître. Donc euh, ça, leur, ça m'a touché de voir que pour les enfants, ils savaient ce, que ce à quoi je n'avais pas pensé quand j'ai fait ces vaches. Et en les descendant vert, c'est que pour eux, ils y voient déjà l'effacement de la vache, justement telle qu'elle a été. Tous les adieux et la dure vaches, Eux aussi. Et j'aurais donné la mission, donc, leur faire qu'ils soient aussi le porte-parole des vaches pour le futur et qu'ils leur donnent une voix pour qu'elles restent vraiment des vaches. Bien sûr, alors, il y a tout un volet de l'exposition qui renvoie à la mythologie du Minotaure. Et c'est vrai que dans mon travail en général, j'essaie d'associer une vision, disons, un peu euh, concrète, enfin, euh, du monde. Mais aussi, je pense que les mythologies, euh, les contes, les musiques, c'est important pour faire société. Et donc j'aime beaucoup qu'on raconte des histoires. Ben, c'est vrai qu'au Bénin, je suis vraiment gâtée parce que quand je vais à travailler vers des monstres. Euh, ce que je vais faire donc, depuis les 20 ans. Je suis plongée dans un univers culturel de danse, de chant, de tam-tam, euh, puisque je, je travaille au cœur du pays du et là où il y a environ fait, de 300 divinités, Chacun, à chaque divinité sont associées des musiques, des, des sons, euh, des chorégraphies. Et donc c'est aussi, je trouve que c'est très important dans nos sociétés que qu'on euh, partage des imaginaires et que nourrissent des expressions euh, euh, comme et la musique, la danse, les contes, le théâtre. Euh, et donc c'est aussi parce que c les, je, je vais régulièrement en Afrique depuis donc, euh, 25 ans que je pense que cette série sur les mythologies, euh, j'ai pu la décliner euh, parce que euh, si c'était de étonnement mais ça aurait pu être d'autres. Je pense que c'est fondamental qu'on garde qu pour faire société, qu'il y a partage de cet imaginaire le mot est pompeux, mais je pense qu'il est important qu'il y ait une certaine spiritualité, une transcendance par rapport à notre vision très matérialiste de ce que l'être humain occidental.